sommes la classe de CE2 de l'école Victor Hugo de Boulogne. Nous participons au beaucoup moins à lire cette année et nous allons présenter Lily Sous la Mer, un livre de Thomas Laracherie et l'histoire de la famille Lily qui part explorer les abysses pour trouver l'existence de, de la vie animale à 2000 mètres de profondeur. Part en direction de Berneau avant du bateau Challenger qui transporte la boule bulletin. Je suis l'inventeuse de la boule pite. Je suis gentille et patiente. Bill, Bill Junior, papa et biologiste. Auteur d'un ouvrage remarquable sur rock à marteau Je suis drôle et un peu trop bavard. My Gomez. Théo, le fils est très simple. Je suis passionnée de baseball. Je suis moqueur de prétentieux. Lily, la fille de 5 ans et de voix, je suis rêveuse et surtout, je n'ai pas encore prononcé un seul mot. Jusqu'à présent, les bullies passent donc à moi dans les abysses. Au début, il ne trouve pas de traces de vie. La petite Lily passe son temps sur son escabeau, le nez collé au hublot. C'est la seule qui voit les créatures de profondeur. Ses parents sont trop occupés à étudier le près du microscope et à s'assurer du bon fonctionnement de la boule politique. Mais un jour, la vie Bingo Dans l'échappement d'eau de mer, j'ai découvert deux creux ma Je nomme l'une d'entre elles, deux ah, excusez-nous, Josh mais on parlait d'une mini-crevette. Puisque c'est comme ça Je retourne sur là Pour la surface et direction du une grande conférence de vrais multitudes scientifiques afin de présenter la preuve de vie dans les d'un d'aspects cette soirée. Moi, assez... Ses parents se trouvent, tard dans la nuit, en pleine conférence devant ses doudous et jouets présentant le monde des abysses avec pour preuve ses dessins collés au mur de sa chambre. J'adorais quand Léa a dessiné les animaux marins. J'ai vraiment beaucoup aimé la scène quand l'équipage essaye de communiquer avec les billes et que Bill a réglé. On n'est pas sourd. Ça m'a plu quand Bill a présenté sa nuit. Alors qu'il existe plein d'autres animaux marins extraordinaires. Un petit extrait, ça vous 300 mètres, 400 mètres, les oreilles bourdonnent. On se sent plus lourd. 800 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres. La boule grince de partout, mais elle résiste bravement à la terrible pression. Soudain, la lumière s'éteint. Goodness C'est fin, Monsieur Bulit. Mais l'électricité revient bientôt. Le voyage vertical peut continuer normalement. Je n'ai pas du tout aimé quand Théo dit à Lily que c'est une cruche et qu'elle est nulle. Alors que c'est Théo la cruche, Lily. J'ai détesté le personnage. Abyssal. Donc, si vous aimez les stars qui parlent de famille, d'aventure, de, de différence, d'imagination, de, de voyage, de tolérance, d'invention, d'exploration, de bourgeoisie, de mystère, ce tout sur fond d'aquarelle, ce livre est fait pour vous.